Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une trouvaille que je vous ai trouvée ou trouvée, euh, un livre fabuleux pour euh, vous améliorer en langue. Et on se retrouve juste après ça. Alors, effectivement, je vous ai encore trouvé une petite merveille, un petit trésor pour vous améliorer. En langue et c'est un livre parce que vous savez que j'aime beaucoup les livres et je trouve qu'on s'améliore énormément quand on lit. Et là c'est encore mieux car ce n'est pas simplement un livre qui vous donne une méthode ou euh, un ou des techniques pour mieux mémoriser votre vocabulaire dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo que je vous mets ici ou ici. Euh, Aujourd'hui c'est un livre de langue de pure langue. Je ne fais pas durer le suspense. D'avantage ce livre c'est le livre de Oli Richards qui s'appelle Short Stories. Je vous montre là, c'est bon, vous l'avez vu. Ouais. Alors, c'est, euh, en fait, il existe. Là, vous le voyez en russe. Pourquoi Parce que vous savez que j'apprends le russe. D'ailleurs, je me suis lancé le défi d'apprendre le russe en un an. Le défi, la fin du défi se rapproche. Je vous mets euh, la vidéo si ça vous intéresse euh, sur, cette, sur cet écran pour aller euh, voir les vidéos de défi. Bref, euh, ce livre est en russe, mais il existe également en d'autres langues. Euh, il y a anglais, espagnol, euh, italien, allemand, français et donc le russe. Euh, C'est un livre pour débutants et faux débutants. Euh, pourquoi ce livre est merveilleux Parce qu'en fait, je vais vous montrer tout de suite... Vous avez, euh, ce pas un roman, là il peut vous paraître énorme à lire, mais en fait pas du tout. Ce sont des petites nouvelles. Vous voyez là, la première, elle fait, euh, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, moi je l'ai noté, je l'ai annoté parce que ben, je travaille avec ce livre. Vous avez une, deux, trois, voilà, il n'y a même pas, il y a trois pages, deux, trois pages euh, pour une nouvelle. Et ensuite, ce qui est cool avec ce livre, c'est que vous avez une page avec du vocabulaire important qui est souligné dans votre nouvelle. Et après ça, vous avez des questions. Alors, je vous montre comme ça depuis tout à l'heure, mais je ne sais même pas si vous voyez. Hop, voilà. Là, vous avez... Des questions, donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, il y a cinq questions sur le texte avec euh, quatre réponses et donc vous devez choisir votre réponse pour voir si vous avez bien compris. Donc euh, voilà, le livre est rempli de nouvelles, donc il y a de quoi faire euh, pour améliorer votre compréhension orale, non votre compréhension écrite mais aussi orale, je dis orale parce qu'en fait vous avez aussi la possibilité de télécharger le podcast qui va avec, pour pouvoir écouter et lire en même temps. Ça, c'est merveilleux pour, euh, pour mettre en application la technique du shadowing, dont je vous parle dans une autre vidéo d'ailleurs. Euh, et je vais vous donner d'autres conseils pour vous améliorer. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà ce livre, absolument, achetez-le. Euh, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez les retrouver. Euh, il vous faudra un carnet, un petit carnet comme ça, voilà, tout simple, un petit calepin. Et un stylo un outil magique pour euh, vous améliorer vous allez prendre votre livre encore une fois vous allez lire euh, ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas tout si vous ne comprenez même rien ce n'est pas grave regardez moi si vous voulez voir mes annotations il y en a vraiment beaucoup euh, vous allez faire une première lecture pour essayer de euh, dégager un sens global si vous le pouvez ensuite vous allez reprendre le livre vous allez reprendre la première page, vous allez euh, lire et vous allez souligner les mots qui vous paraissent importants euh, car on peut voir si les mots clés, euh, on peut voir les mots clés dans les phrases. Vous avez déjà des mots qui sont soulignés par le livre, qui sont déjà soulignés dedans mais moi j'aime euh, en apprendre plus donc je souligne d'autres mots. Je cherche la traduction avec un dictionnaire, donc vous pouvez utiliser euh, Reverso ou Lingui. Traduisez le mot, écrivez le mot sur le bouquin, n'ayez pas peur d'écrire dessus, c'est un outil. Hein. Et ensuite, euh, vous faites. Moi, je me suis fixée en fait de faire une page par jour, donc vous voyez, c'est assez court. Hein. Ça me prend euh, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum, si vraiment je fais toutes les étapes. J'écris la traduction euh, sur le livre et ensuite, à la fin de ma page, je prends mon calepin. J'écris le mot sur mon calepin avec la traduction et euh, donc je fais ça tous les jours et à la fin de la semaine, au bout d'une semaine, euh, je relis mon calepin plusieurs fois et je m'interroge sur les mots. Ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de vocabulaire. Ça permet d'améliorer votre compréhension écrite et ça permet d'améliorer votre compréhension orale si en plus vous faites la technique du shadowing. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est magnifique car vous faites à la fois de l'apprentissage passif en lisant et de l'apprentissage actif en cherchant le vocabulaire et en vous interrogeant sur les mots de vocabulaire. Donc je vous invite vraiment à acheter ce livre. Vous devez absolument l'avoir dans votre collection d'outils si vous apprenez une langue. Euh, et donc euh, donc voilà je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo et euh, surtout n'oubliez pas aussi j'ai oublié de vous dire de télécharger votre formation gratuite qui se trouve juste en dessous de la vidéo il suffit de cliquer sur le lien euh, vous aurez une formation gratuite de 7 jours un kit de démarrage pour bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue, je vous dis à plus tard dans vidéo prochaine